Le blousa nan plaisance du sud. Mesdames, mademoiselles et messieurs, magistrat comme si là, qui se Odney emmanuel, arrivé tout yon élément qui les Mackenson, la police te fin arrête, mette nan prison, à cause li ta vole yon milet. Eh bien, qui sa ki passe? Magistrat passe nan commissariat, li pren Mackenson, li fe polis yon son bagay li bralé jere en samavel, et eh bien s'entendez, à river river quelque part en barrage lit li ouvert en bas coup de bâton jusqu'à ce le tire <laughs> ou bra le joindre ou mettre là après Wanamet, et eh bien actuellement là e y a spina bloqué nan niveau Belader, et eh bien marché binational là bloqué haïtiens yon levé campé pour protester contre mauvais traitement dirigeant dominicains yo a migrant haïtien yo rete là ou pral le de détail pourquoi c'est kose dans l'évangile oh oh vous prédicatez monte sur facebook carrément les fait qu'on est chrétien pas de droit match chrétien pas de droit match m'a faire konne, population arrivée déposer la patte sur un vole dans marché pe pa on pas mande m'causer c'est moi même qui kose. mes amis yo tellement bad vole ça voulais arriver dans ca foul rellement ou pral ouais oui comment population en tab saboter monsieur et elle a ressenti pas capable encore il a la police vin prend tiresse là ou pral voir vidéo gentil prophète créole l'a dit déjà j'ai contré kaba. c'est sous parole ça m'a dit ou bienvenu pendant m'a éviter ou rale chez ou chita faut que aux info pas ou rentrer la caisse c'est un plaisir tout tripotaï ça on a bon timamite sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui est Encore une fois, je vous remercie. Merci parce que vous une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité et patience. Merci parce que vous like, Merci parce que vous abonnez Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous êtes tombé sous channel là, n'hésitez pas hésiter à activer la cloche la notification pour, la, pour ne pas rater aucune vidéo. Zami paro Foucault. Nous avons eu la chance de présenter un petit compte matin et un compte qui s'était passé dans la cour. Tout le monde a nous Merci si à chaque fanatique qui a commenté, réponse sans cesse pour qu'il pleuve. On ne peut pour nouveau compte Nous avons une belle femme pour Adélina, mais dommage, j'ai été tourné. N'hésitez pas hésiter, à quitter élément de réponse par le commentaire. Ça fait nous plaisir. On pile, on pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous annonce où, actuellement là bagarre extrêmement compliqué dans la plaisance du Sud. La plaisance du Sud, actuellement, a un magistrat qui relait Odney Emmanuel. Odney Emmanuel m'a qu'un sac passé qui bougie climé dans derrière. un citoyen la police arrêté qui relait Mackinson. Élément ça la police déposé la patte sous sous il Yo accusél comme moun qui t'a volé yo milette dans zone. Après la police fin maîtriser citoyen le metté dans prison en attendant la poursuite judiciaire au fait. Magistrat passé dans l'après-midi, magistrat Rodney Emmanuel alias Mano, no, ensemble avec des policiers municipaux. Pas dans commissariat, dit policier, hola, comment nous yes, y est, ce que tout va en comment dans, oh magistrat, comment y est, tout va ok, gardez nos belles salutations. Après ça, sa dit policier, s'il vous plaît, prêtez-moi qui nous sommes, mon dossier pour me gérer ensemble avec prêter makenson mon gon dossier pour me gérer ensemble avec elle police a dit qu'elle mais nous fina arrêter monné pour dire nous gon dossier pour gérer avec elle ça ça ça veut mais comme nous connais dans pays d'haïti grand nègse l'état vous comprenez donc pas aucun dossier autorité la justice pa. donc depuis mesure grave femme ca juste passer mon citoyen comme ça comme ça même s'il était dans la police et c'est ce pas la première fois ça fait qu'on a des gros bandits, la police a arrêté y a un sénateur, y a un député, y a un ministre, il y a commissariat qui vient chercher. Les consacres, vous-même, qui sont les policiers, qui sont au café. Qui sont au café? C'est à l'école, il dit, mais bravo, il fait route. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, la police vraie ouvre cellule-là. Il prend un magistrat. Magistrat prend élément, li parti ensemble avec. Rivel rivel rive quelque par li commence à battre Markinson. Tout bat battre la batte Markinson, Des moun ki caché en barrage comme ses chef ou pa ka di magistrat ou pa ki doit faire un bagage comme ça ou pa ki doit retirer la vie moun nan, la police gèt ta fin maîtrisel bon. Magistrat c'est seul ko kchanté dans la zone. Sortan de a pèp Magistrat tellement batte Markinson. Jusqu'à ce que tu monsieur. Les gens qui tape filmé et magistrat ils prennent le téléphone, ils Bon, si vous connaissez son travail sérieux, vous avez fait pour qu'ils soient obligé de le téléphone. C'est un problème avec les citoyens. la vous avez un peu les gens éléments, les gens qui ont les qui ont tué qui au contraire, c'est Gadel te baye Mackenson, garder le millet la police Donc, si Mackenson mourit si que la police a arrêté, j'en dossier passer vu capable de dire, t'as semblé que c'est magistrat qui m'a récomplo fait qu'on est que éléments volés, millet, moun qui te bali, millet la gade. Et puis, la police mal arrêté Mackenson en tant que volés, millet, comme. Magistrat est tout besoin, monsieur, pour régler le cause de l'ancienne avelle. Et puis, il a passé pour un commissariat, il a tué, monsieur. Je ne qui crime a fait. Et puis, c'est élément qui Donc, il y a un élément qui pas supposé vivre pour le dossier, il pas sorti. et bien, il trouve un élément. Tandis que mettre Milet vient, fait qu'on est. Il n'y a pas de gens qui perdent. Au contraire, c'est Makenson, il est baillé, il là, gardez. et bien, frères et sœurs bien-aimés, population qui t'a suivre scène sont en commence à mobiliser pour que yo, yo déposer la patte sous magistrat mais dossier qui pral prend la ri malgré magistrat casé en pile téléphone gon citoyen intéressé quand même les filmer côté magistrat a, magistra a batt élément kounya là vidéo ça vin viral la partager tout monde apprend comment magistrat a bat Mackenson jusqu'à ce qu'elle tue Tandis que, met millet dit, n'a pas de vole millet pour li. Oh, oh, s'entende so ya. Population a commencé filer manchette, chèche wato. Yo pati de magistrat. Se agent Udmoyo, ki pral pran magistrat na plaisance du sud, puisque population tap déjà touye l. Yo tap met di ka a tout li même. Donc, kounya la, pou moment ma parle ensemble avec ou la, se ke magistrat trouvel na prison dans miragwan donc et s'ils trouvent la prison à Miraguane sûrement commissaire Muscade qui contrôle la situation commissaire Muscade s'il vous plaît gérer dossier puisque nous connons même ou pas n'importe qui les mettez pour vacances c'est mettez mette. donc si mettre mille lettres vinyle le pas jambes dix mille lettres comment fait remettre à courir faire qu'on est citoyen des voler lettres jusqu'à ce que magistrat cas allait dans commissariat pour le prendre pour la, pou la, pou la retirer la ville donc ça vient semble que magistrat monté complot fait qu'on élément voler pour la police a arrêté elle la police fine arrête. Il a accès pour aller dans commissariat pour aller prendre ensemble avec des autres pour aller battre les donc j'en vidéo cruelle la peuple haïtien malheureusement nous pas montrer où mais si toutefois que vous voulez garder comment ça t'es ou capable checker nous sur telegram ou capable avoir accès ensemble avec vidéo si là Mesdames, mademoiselle et messieurs, je annoncé m'était ou dans Elias Pinya, c'est gros causé. Nous connais pour que vous rentrez en République Dominicaine, il y a diverses côtés où capable passer. Belader, gain une frontière ensemble avec République Dominicaine. Et bien marché binationale dans zone ça fermé. Moun dans Belader levé camper. Ils fermé frontière pour protester contre déportation pour protester contre l'autorité dominicaine qui a maltraité Haïtiens. Rappelez-nous la jour passé, Ce qui t'est passé dans Wanamet, nous avons été élevés jusqu'à ce que le mouvement vanne, l'argent bay et l'information qui arrive aux nous, les qui sont sous des barrières, même prend poison, yo ont pété Et Mathieu m'a montré aussi avec un pile tristesse de les map garder comment Haïtiens apprennent à s'assurer de militants comme haïtien a ramassé graines bergenne pourries parce que frontière était bloquée en pile pète en pile marchandise gâtée Dominique au pas de ca pour rentrer sous territoire haïtien ensemble ak yo donc sortant en dé haïtien o lait que bari a ouvri yo ramassé ça qui yo pral ramasser à terre pile bonne graines militon pourries, vieil bok bergenne pourries, il a ramassé au trio mettez au dans sac pour yon fait qui ça, pour yon rentre sous territoire, Aïtien, hein, pour que yon l'von yon, pour yon, pour yon, pour yon fait manje. Nous bakadim, c'est kochon, nous pral bayou. Pepe Aïtien, ou même qui pot kowe vidéo sa, gade yon avec ve. Est-ce que comprend C'est comme ça, moun yon bese, yon ap ramasse militant c'est Donc, avec moun sa yon, est-ce qu'on a fait paye? Est-ce qu'on pay? a fait Parce que moun beaucoup mon pep vicieux, sans honte, nan fna etanou. Parce que nous avons des possibilités nous possibilité de travail nous pouvons pas travail. Mais nous préférons ramasser des choses pour ramasser toutes les pour nous mettre la caille. Donc, si vous avez des choses la caille, vous nous ramassé la caille. des vous mettre pas vous pas pas trop misérable de la manger. Et c'est ça que nous avons la caille parce que nous traiter tête nous en parents pauvres trop. Jounez aujourd'hui à peu haïtien. Nous n'avons novembre, pas vrai? Nous prenons décembre. Tandem bien, ça m'a dit nous là. Tandem clair, chaque fanatique Foucault ou sous plateforme Paula qui c'est toute haïtien connecté. Tandem bien. Ouais, année ça a fini, tout fini ensemble avec excuses Nous passons tête nous comme victimes. trop. il va pas manger, chercher travail ou fait? Chercher travail ou fait? Ouais, il est à chercher travail ou fait? C'est parce que nous accepte trop c'est parce que nous négocier trop c'est parce que nous jouons cherchons excuses qui fait river dans niveau ça ou pas le dire c'est parce que au te grand qui fait au tal fait ça nous ça c'est saf ou saf ça c'est sans honte ou sans honte ça c'est néon pagé dans figure on mon sentiment pierre pour parce que pour y'a pu y'a qui fort comme ça pour y humilier, ou kon comme ça, pour y bat li, pour y touye el pi mal y a Et là, ils fin tout eu, a aucune autorité. Ils a pas eu, bat bravo, Et dans pays, la ont fermé sous ça. Et puis, ou même moun ça y a pas ils y a même tout pou se yo. Mem, mou, ap ramasse tellement battou avec militon m'ta fait militon lever sous m'ta tellement battou ensemble avec militon m'ta fait militon lever sous pour formerien qui te sans honte nda fort qui sans honte souvent quand il y a petit monde ensemble avec tout défaut ça la quand il caille ouait coude bon ti manger aller pour manger il gain accès il y a mangé la kaye li, li kafe mangé, ah oui. Mais non, c'est kaye voisinage là la pou l'al ramasse vie bagay met la bouche C'est kaye voisinage la pou l'al ramasse tout vie de champan, pou l'al mange tout vie de champan. Ma batou pour m'fokite sans honte nan la vou. Non! Ouè moun ki pou dirige pays d'Aïti, fok l'panan ans. Fok ke l'pan ans. Si pou sauver la patrie, son oreille haïtien pour le couper, il faut le capacité pour le couper couteau, pour le choix pour le couper. Parce que peuple a sans honte, peuple a vicieux, peuple a sous -sou. peuple a rabaissé le trop. peuple a toujours pris le fatra. Il a battu le lap grien dans, lui a humilié le Donc, ou même qui autorité vin sans valeur, le peuple qui sans conscience, le Kogon nation, qui sans respect. Qui s'en est, qui s'en honte, qui s'en sentiment. Ou même des fois, gade non apesse, j'ai repris tant sou pas faire n'importe quoi de bagay, mais regardez comment moun yo yo même, yo pas choisi mette au nan niveau moun, yo choisi traiter au passe en tant que bête, les kon sa qui so pral kafou même, Qui so pral café ensemble avec moun sa yo. Donc, c'est soit nous sauve, non. Nan kafou nou rive la peuple ici, pas ge jouet faut que nous passions la nation en passoir. Ce sauver, sauver, ça pas sauver pour éliminer. Parce que ensemble avec pays pays. Il faut prendre décision. yo pas que nous yo, il pas que nous yo, pas que nous maltraitons, il pas que nous maltraitons, pou ne faut pas que ramasser maltraitons, il ne faut pas que nous pas faire? Ça pourri que se, le conseil au chite abdi moun kap propos faire révolution. Moun grand ou moun saf, moun vicié sans sentiment sa kon faire révolution. Tadem bien oui. Si kyon wapre mase fatra, pou ki sorte ferme. Pour ki sorte ferme, sa ve di, ti ferme yon tellement pa ka kebe grand ou nan vent ou pete koui, ou bout sa kou nan mou wapre mase koto apre dravel. M'dap fò manje le sou pour moi. Ato nou te gen ke, ke kè, pou, on paye, plis pase 200, pou nou blo kon pays plus passe deux pou nou tou yon président nou même mèm jansama avec nous. Mais nous pas qu'un que pour qu'un frontière était fermée pour faire respecter le anneau. Nous t'as qu'un oui. Pour nous faire trois mois, pour nous faire quatre mois, pour nous faire six mois, alors pour nous faire deux l'année à bataille, camper l'école, pas qu'à fonctionner, an mon est, mourir, etc. Juste pour nous être capable assassiner un président. Et pour ça seulement puisque situation avide pirade. Juste pour nous être capable tuer un président. Mais nous pas qu'à font semaine pour nous sauver, pour nous faire respecter. Nous ne pouvons pas faire une semaine pour résister, ensemble avec un monde qui a tout pris, qui humilié nous, qui nous sans autre, qui a dit nous déroché, qui a dit nous ensemble avec nous. avons pour la vie Je moi-même, moi chef dans pays d'Haïti, magistrat dans la commune, nous un magistrat la nous nous tappons six pendre tes têtes te, an par un pauvre, nous tappons mette force couilles ou pour travailler pour faire militant. Qu'on e va si, le planter la tête. Et nous-mêmes pas Borisic gon travaille, nous on a fait qui pas du tout. Ça fait pour toute journée pour haïtiens les passer li comme victime, nan font retirer mentalité ça. Ou alors dis c'est parce qu'au grand goût qui faut le ramasser? Ce n'est pas parce qu'on grand-gounou pour choisir faire n'importe bêtise demain qui prennent des gros conséquences sur ou. Donc côté que vidéo ça fait tout réseau social. Attends, vous pensez pas arriver en République Dominicaine, c'est seulement haïtien gèl non mon cher. Bon c'est dans espace nous avons ramassé pour bande militant pour rire. pas haïtien qui était vicieux non. qui était saf, qui était sans honte. Ramasser escamp figi nous faisons comprendre nous ne il pas besoin nous, il ne vle pas nous, chercher travail pour nous faire. retenir dans pas tirage nous, bataille pour ça nous gagner Bataille pour nous protéger Sangue bataille pour nous travailler, pour nous subvenir ensemble avec besoin et nous. Mais si ce n'est pas à sa de nous ne pas chers. À la tracade pour la vecaïté, papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous vous jouons aujourd'hui. Yon papa arrête yon papa, quelles que soient les circonstances. Ouais. Yon papa arrête yon papa, même si vous avez marié, ne sou pas à faire devant papa. Ok? On regarde cette si vidéo. Sa. <laughs> a la tracaboule avec aïté papa. Oh, uh Dieu, -uh. qui est toi ça? Ne boule, papa, papa geta soura le sentiment pour le bay boire. <laughs> Responsabilité, c'est chaille. C'est pas parce qu'on vit une grand pour m'accepter ou faire n'importe potes dans la société. Non. Ou ouais. Malgré demoiselle, la gros demoiselle, papa dans mariage, mais ou ouais. Autorité, elle gagne sous lui. Et pas parce que grand monde, et pas parce que, puis on pour penser au fait n'importe pas de dans la société. Non. Yon papa, et yon papa, nous sommes capables de comprendre le dossier. Mesdames, mademoiselle, et messieurs, je vous mon cher ça tristesse, oui. Je pasteur, là. Pasteur, prédicateur je ne sais pas, qu'a fait qu'on est que chrétien pas de droit football. Je vous sais je comme ça. Je vous dis, je vous dis, je qui je vous je le pas football raison parce que bas son plaisir le monde qui est c'est un plaisir le monde li sont si azar puisque ils sont azar yon chrétien pas qu'à n'acheter avec un groupe païen et pour la garder football quitte c'est la Kylie li, li pas capable parce que la bible interdit ça ou pas la raison qui fait tout ça. La Bible, c'est révélation. Même j'avais un rêve qui fait, pour comprendre le rêve là, il faut que je monde qui explique le rêve là. C'est moi j'ai la Bible tout. Je ne sais pas si je n'ai la Bible là qui écrit ça. Mais, à travers l'esprit de Dieu dans nous vie, puisque je venons à Christ, nous ne pas venu le passé encore. Lorsque secret chrétiens ne pas venus à le passé m'a pose une question, va dit, bon, a pas écrit, comment faire regarder Qui côté dans la Bible-là, qui écrit, qui est au monde, pas fumer? Mais est-ce qu'on monde doit fumer? Non. Parce que ça, son visque lié, il li vient de la chair. C'est même avec, avec, avec football-là, tout. Lui, pas écrit dans Bible la Bible-là. Mais, mais c'est, c'est, la Bible parle comme un parabole, il dit non. parle le monde, ni rien sous dans le monde. C'est tout ça que dans le monde, c'est, la chair. Exigence la chair. comprenez Avez-vous dit que c'est ça, quoi, en vous fait, c'est le fait. Fouem, c'est. A la tracaboula avec Haïté, papa. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? Match. Mais t'as fait, t'as fait, t'as fait. Qu'est-ce Avez-vous dit que tout bagaille c'est le monde, pas vrai? Le monde. Hey, hey! nan ki chapi tout jeune bagaille ça? Oui révélation. Oui bon Dieu dou ça? Bon bagay. bagaille. Quand tu moun monter wap va faire live là? Pour chrétien lié. Non, quand tu moun monter wap va faire live là, mais sans nous même chrétien nous fait hypocrite comme ça. Quand tu te wap va fè faire live là, c'est pour chrétien lié. Dans la Bible, il y a réseaux sociaux? Expliquez-moi. Chèse ou chita on va fè live la, ki kote le soti? Non, si elle soti il venez jouer nous. Non, expliquez-moi. Belle chaise, est-ce que ça a bout de bois Non. Belle chez, couche, ki qui va faire de mal. Non, expliquez messieurs. Est-ce que c'est... Non, si elle soti il c'est pas le monde. Mais quoi ça va parler là-dedans Non, si elle li soti? Non, si... non expliquez-moi. C'est même genre. Bon seri de moun ka peksiko, oui. L'église, gon rythme musique. Donc, l'ose chrétien gon rit. Tale, tale, bon mexique non bagay. L'ose chrétien ga ga gauche, gon à droite. Mais, dans la bibi dit, Adore m'asam avec tambou, cymbal. ouais ni piano, ni batterie. Jan l'église fè gen batterie. Jan l'église fè gen piano non non on va les miens on j'allais l'église faire des piano mais pourquoi chambre ouais mon hypocrite parce que chrétien ah bon que tu pas gagne droit quand nous joue une bagaille ça même j'ai dernièrement l'autre là dit oui que tu pas gagne droit gauche que tu pas gagne droit à droite mais dans la bible on dit que chrétien pas gagne droit jouer à ça pas de problème que tu pas droit jouer à ça mais le la Bible dit comme ça, c'est offrant de Sam avec Dim pour protéger. Ou faire offrant de Salomon, offrant d'Ada, offrant d'Abraham, offrant de Judas, offrant de, Juda, de Jésus. La Bible qui m'a dit ça, c'est tout, pasteur. <laughs> Alors, quand tu mounis audacieux pas passer dans l'évangile Non, au Jésus, je m'en double. Je m'en double. Là, il qu'avant Parce que là, je ne vais pas résister encore. Encore, Christ quand nous avons fait ça. côté nous ça. Ah bon, c'est -ce ça, oui, là même. Il y a deux mondes. Quand on montre un message, est-ce que c'est de porte en porte ou marché ou li? C'est son plateforme montée. C'est sur un réseau monté. Quand on vient faire une déclaration, hein? pour qui est-ce que c'est mon -ce, pasteur, pour Jésus? <laughs> ça, c'est le réseau social Jésus. Expliquez-moi, mes amis. Non, kote chita mikrok nan mon nan ki kote le sorti nan ciel li descend? Yo konmò li a pale de le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, mond, paye, paye, paye. Maksu tembe kon kretyen li e pasteur met Facebook la. <laughs> eh, M'sonjé pèp ayisyen an 2010, yon pasteur te di, "Woy, Facebook se 666, yo kretyen pa gen dwa gen kont Facebook." Oh oh. Pardon jour non pas ça à prêcher pour ne pas batailler garder non pour le son cause pour faire boss Les papa son jour pour le pas monter sur réseau social pour le faire live. Peut ici pour la prière Mon dernier coup pour tout et coup C'est de la caillou et puis on va suivre et bouton de sur réseau à petit tel tel côté différent papa différent et que même touchait mais quand on campait à moi toucher à oui, même touché ou là, ou senti, ma soeur, délivre. Côté Mishita, oui. Et puis l'autre la sur réseau, elle a dit, mais touché, l'autre guéris. E <rire> non, papa, ici, moi, je crois en un bon Dieu. Moi, je connais bon Dieu existé. Si pas de bon Dieu, je ne pas là. Si pas de bon Dieu, je ne peux pas taper intelligence ça mata ba get tout limier ça pour venir chita pour me parler ensemble avec nous jamais mais une série de bêtises mon a dit fon moun ça remette sou sou au sous côté mettez au sous côté regardez moun cap dans série de causer l'autre là venir de comme ça oui fille pas endroit mettre pantalon pas gè problème fille pas endroit mettre pantalon mais gè pantalon fille gè pantalon garçon de même gè chemise fille gè chemise garçon la Bible parle de habiment, elle pantalon, elle pas dit pantalon ki fait pour fi, est-ce que ou non De même, gè pantalon ki fait pou garçon, est-ce que femme ou Non. Mais l'ont vini ou dit pantalon, mais c'est quoi l'histoire Comme ça qui grave Souvent l'ont dans le pays d'Haïti, chrétien à gauche, mais kou arrivez au Canada, ça qui passé. l'autre l'évangile là, gòn l'autre Jésus la. <laughs> dans la bible l'éternel dit salie à personnel aimer bon dieu aimer prochain et puis c'est fini aimer bon dieu aimer prochain donc 10 commandements résumé en deux sou aimer bon dieu qui bagay ou pas fait sou aimer prochain on a qui bagay ou pas fait mais on série de monde k'ap chagabye nan oui, moun y'a doui pas pa doit de football que tu même ça est là Bon Pierre Bois connait les pour que les fleurir il connait pour donner et connait pour faire les tomber donc il y a changements qui fait dans les Mais ben l'évangile ça même son son fado <laughs> hey, à la traca pour était papa et puis nous-mêmes, quand on parle de Hazan, on ne peut pas parce que c'est pasteur, parce que c'est prédicateur. Parce que est, non? est... ton côté, où dit mon gens, offrant de Salomon, offrant d'Abraham, offrant de Naam, offrant de délivrance, offrant de combat, offrant à gauche, offrant, offrant, offrant, offrant. On un côté fidèle, on a travail. Et tandis que dans la Bible, dit, pour pour moi, dixième partie. Dim avec offrande mais offrande de gauche, offrande de droite, offrande de délivrance, offrande de guérison. quest nous faisons, une ça qui pas nous quelqu'un connaît, fait un la Je ne sais pas si Je ne sais pas si elles font des qui ne font pas des des choses. Elles ne font pas des ne des choses. Elles ne des des choses. Elles pas dit pour bay ou pas qu'à Bon, quand je ne baille pas, je ne baille pas. Je ne suis pas là quand je ne L'argent pas. Je ne suis pas là de je ne baille pas. Je ne suis pas je passe quelques pas. Je ne suis pas besoin quand l'argent. ne l'argent pas. Je ne je ne Je mais l'OA dit m'offrande à gauche, toute cause, m'offrande, m'offrande, m'offrande. Et puis quand il y a là où même moi, je suis fidèle à l'OA je Match, match, match, c'est dossier ça. Tant que là où je dois prouver que ça dans la Bible vous faites qu'on est en rêve. et bien, c'est l'esprit bon Dieu. Tant que là, je dis, on ne pas faire l'esprit, on ne pas faire l'esprit pour parler avec nous. Parce que moi, j'ai besoin un de témoignage, je veux venir là pour me dire, fanatique, l'esprit bon Dieu parle ensemble <laughs> Pour me dire, mais ça, l'esprit a dit. À la traka pou la vie Mais, papa haïtien ici, m'a clair ensemble avec vous. Le m'a gardé, le m'a tendé chaque mot qui sorti nan dans la bouche. Le m'a gardé façon, Un pile fanatique, Foucault. fou apprécié le travail connu Chita, M'a dit, mais ça peut passer comme ça. Moui réalisé que c'est bon Dieu qui est moins. Que c'est bon Dieu qui est en papa Peu parce que si je ne suis pas bon Dieu dans la vie, je n'ai pas assez de courage pour là. Si vous ne pas bon Dieu dans la vie, je ne suis pas là. Nous sommes nous des gens qui ont été nous Quel pour avec famille? Même il y a qui la pays. a une constitution qui dit, mais comment, comment, comment, pour se non même la Bible a dit respecter l'autorité, et vous garder gardé pas dans tout le président. Attends pour nous pas faire pétition ça pour nous demander de déporter Madame Petite Vinvide vidéo dans le pays d'Haïti. Parce que vous avez pu rassurer les chrétiens, vous avez pu les gens dans le pays d'Haïti et puis vous avez bien passé à l'étranger. Nous bon, avons souhaité que chaque année de l'étranger, nous voyage à l'étranger pour que vous comment l'Église fonctionne. C'est deux bagages différents. L'évangile dans le pays d'Haïti, ce n'est pas l'évangile ni aux États-Unis, ni au Canada, ni la France. C'est dans le pays d'Haïti seulement l'évangile ça Et c'est ça qui fait que nous avons un état Parce que l'Église, pour beaucoup, dans ce qui passé dans le pays. Le pays a gangsterisé dans le niveau ça l'Église, pour beaucoup là-bas. Parce que l'Église, nous capable capables de dire son institution. Qui baille plus moun pauvre dans le pays d'Aïti. Et tout autant, ou ap gen plis moun pov peyi, ge e ge plus moun pauvre dans le pays, c'est tant qu'ou ap gen insécurité, c'est tant qu'ou ap gen crise alimentaire, c'est plus ou ap gen corruption. Aye moun yon nan misé atroce. Yo ba yon bagay, yon bagay, tant pou yon chita pou yon réfléchir, ou yo plus ap focus sou miracle sou manger Donc, le sa li facile pou acheter jan de moun sa yo. En tout cas, chrétien mette tè tout sou zepolo. Jan la Bible dit, c'est pas tout moun kap di se yon se yon kap entre dans le royaume ciel là. A chaque fois, on moun vini pour moune cause, que moune dit le salut personnel, remé bon Dieu, remé prochain. Mesdames, mademoiselles, ce monsieur, je que moune annonce ou, population arrive à déposer la patte, son gros taureau monsieur en gros vol, y a vel depuis bien longtemps, population a depose la patte souli. Ay, ay, ay, l'em dou sa. Yo bay, misie boua, en paix Yo chaplet, yo chaplet, gon dernier chaplette, chaplet, misie pre, monsieur dessounen. la livre voun kote, le relè, Malheureusement, nous avons nous la vidéo comme ça. Mais il y a tellement de dans mes populations qui sont extraordinaire Les populations ont senti que les populations ont senti force encore pour ont fait encore pour les missions pour les descendre. À la fin, ils ont fait la police. Donc, je vous ai regardé la image de ça. Donc là, c'est la police qui a remettre le volé. Vous remet la police volée, la police a dégagé la fin fait faire ça la femme en s'en avel, mais l'essentiel vous même fait ça pour vous ça, ça sans Vous ne pouvez pas souterrayer vous dites, mais la police fait cela ou même, vous remettez. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Ça hmm. c'est l'on à l'église, oui. Et puis, il y a quelques blancs qui débarquent l'église, ils ont des trois visages, et et puis, ou même qui chef chorale Gonjan, pour animer, pour montrer présence du ciel en dedans. Vous présence bon Dieu. Donc, ça va faire assez rempli. en regarde comment en... Frère Joël fait coral, l'a chanter il y a dimanche. <métitéril> La. Parce qu'on déjà connaît, parce a après madame, pasteur que après comme il peut qu'on ait petit fort bataille enfin, avant premier premier ancien prend passeport, même qui chef courant là faut mettre tout force ou de fo montrer la présence eh, du ciel en dedans ou en samedi la le 24 vieille tout en dedans ou en samedi la koral, le ciel là en dedans donc c'est. Sous terre, il y a seulement déjà volé ou en façon pour capable de jouer une Donc, il faut mettre en pile technique, et puis, quand il l'autre boba est pou l'église, nan est bien dans le monde. Ah, il y a la tracteur avec Haïti. On ne peut pas qu'il y ait des gens dans le d'Haïti qui devant les Seigneurs. Quand il arrive, il y a à l'église en foi. Mais ça passe. Et trois temps, nous avons été. On kite quitté ça pour ne pas faire En tout cas, j'aime toujours me dire, la dictature, c'est l'appel des Antilles Haïti démocratie, c'est la République des coquins, c'est le volé au Caprété qui vivra vera moura kakara. moi merci parce qu'on t'a suivi avec attention merci pour fidélité ou patience ou moi bra l'éma quitter ou non bra papa manger parce que c'est lui même celle qui capable de protéger ou la vie avec la santé bonjour bonsoir tout le monde non pas monsieur foucault na poise dans l'autre vidéo au revoir à la prochaine bisous bisous one love